Bonjour, je m'appelle Clarissa, je suis née en Roumanie et j'ai intégré Société Générale en 2018 dans le cadre d'un stage en back-office dans le service des virements internationaux en tant qu'assistant de no manager, puis un contrat d'alternance de le même service pendant un an. À l'issue de cette alternance et de l'obtention de mon diplôme commerce international, ayant le manque du contact de la clientèle, je me suis orientée vers le front office. J'occupe aujourd'hui le poste de conseiller de clientèle essentiel. En tant que conseiller de clientèle essentiel, je m'occupe des clients dits particuliers. Je les accompagne au quotidien dans leurs projets de vie, en termes de protection, prévoyance, assurance et financement. Et je les conseille au mieux sur les services et produits adaptés à leurs besoins. Je travaille dans une agence multisite, c'est-à-dire un directeur pour deux agences. Sur notre site, nous sommes deux conseillères et une alternante. Notre équipe étant de petite taille, nous sommes soudés. Il y a un vrai partage de bonnes pratiques, un vrai esprit d'équipe et je suis heureuse de travailler dans une équipe qui me pousse à me surpasser tous les jours. S'il y avait une compétence pour faire ce job et si je devais choisir qu'une seule, ça serait l'organisation. Sans organisation dans notre métier, nous ne parvenons à rien. Les exigences réglementaires, la formation, la conformité étant de plus en plus prégnantes dans notre métier, il est indispensable de s'organiser au mieux afin d'être à la cible sur tous les sujets. Ma valeur ajoutée au sein de mon équipe est ma rigueur et mon organisation. J'aime que les choses soient bien faites, pour mes clients bien sûr, mais aussi pour mon équipe et c'est contagieux. Par exemple, à mon arrivée à l'agence, j'ai mis de l'ordre au guichet en créant des dossiers couleurs pour la gestion des mois de paiement, des codes couleurs pour les clés, des choses simples mais qui ont beaucoup facilité le quotidien de chacun. Mes collègues ont perçu l'intérêt et continuent de cette voie. Grâce à ça, je suis en charge du contrôle technique de l'agence, c'est-à-dire l'affichage réglementaire et la propreté au bord des agences. Ce que j'ai énormément apprécié chez Société Générale et qui se vérifie toujours aujourd'hui, c'est l'atmosphère dans laquelle je travaille. Il y a un vrai esprit d'équipe qui me permet d'évoluer et d'améliorer la confiance que je peux avoir en moi. Il y a aussi la bienveillance des managers qui nous poussent et qui nous accompagnent durant notre carrière professionnelle et qui nous aident à nous surpasser. Pour finir, je dirais l'inclusion. Chez Société Générale, nous prenons la diversité dans tous ses aspects et j'en suis la preuve.